Bonjour tout le monde, c'est Madi, j'espère que vous allez bien alors j'ai une bonne nouvelle pour vous vous savez qu'on va avoir un problème d'eau dans les prochains mois peut-être les prochaines années mais c'est quelque chose que j'avais parlé dont j'avais parlé et qui me tracassait bon donc là je vous propose une solution très très euh, on va dire efficace et révolutionnaire alors ça fait déjà depuis plusieurs secondes que vous voyez devant euh, votre écran le, le cette espèce d'appareil là, ce générateur, c'est un générateur d'eau. Et si vous savez l'anglais, vous voyez que c'est marqué « water from air ». Ça veut dire de l'eau à partir de l'air. Alors c'est quelque chose vraiment, vraiment de révolutionnaire. Invention française et euh, qui est très peu connue en France parce que on a forcément euh, des gens, des organisations, des, on va dire même euh, des producteurs, enfin, bref. Qui ne veulent pas que cette invention soit connue je vous explique rapidement et puis je vous mettrai une documentation en dessous de la vidéo etc alors en fait cet appareil reproduit le cycle naturel de l'eau de condensation de l'eau vous savez qu'en fait l'eau s'évapore à partir des mers et des océans ça fait des nuages et ça retombe sous forme de pluie sur la terre et ça va nourrir les, les, les nappes d'eau douce bon avec cet appareil, eh c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a absorption de l'air ambiant. Donc cet appareil, vous le mettez à l'intérieur de, de votre appartement, de votre maison, vous ne le mettez pas à l'extérieur. Et donc l'air va être brassé et va être transformé en eau. Alors il faut savoir, et ça c'est vraiment la chose peut-être la plus importante, c'est que l'eau ainsi produite est pure. C'est-à-dire que vous évitez tous les problèmes de métaux lourds qui sont dans l'eau de pluie, de bactéries évidemment et vous évitez aussi euh, tous les problèmes d'eau en bouteille avec les microplastiques euh, qui sont très très mauvais pour notre corps donc cette eau là elle est parfaite elle est pure elle est saisie dans l'air et donc euh, que dire on peut pas faire mieux bon alors l'inventeur a aussi euh, mis des filtres derrière l'appareil alors des filtres pour, pour justement pour filtrer encore les, les petites impuretés qui peuvent être dans l'air et aussi un filtre qui va vous minéraliser l'eau de façon à ce que vous puissiez la boire de suite et que cette eau soit justement, euh, encore une fois, chargée de tous les minéraux bons pour le corps. Bon, alors qu'est-ce qu'il vous faut pour cet appareil Ben, vous voyez, en fait, il vous faut un peu de place, mais pas trop, hein, vous voyez un petit peu le bazar. Voilà, moi j'ai une toute petite pièce, donc il faut quand même avoir un petit peu d'espace à gauche, mais enfin pas énormément, hein, à droite, derrière... Le générateur, il fait 1,12 m de hauteur et il fait 40 cm de profondeur et de largeur. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de place, si vous avez un appartement, ben, ça ira parfaitement dans votre appartement. Même si, encore une fois, vous avez un problème de place. Bon. Alors, une autre condition qui peut être intéressante, c'est le taux d'humidité. Donc, moi, je suis dans une région, vous savez bien où je suis, en Allemagne, hein. Où il pleut beaucoup, bon, donc forcément on a un taux d'humidité, vous voyez, aujourd'hui bah, il pleut, donc j'ai 50%. Donc c'est vrai que plus vous avez l'humidité, plus votre appareil va produire de l'eau. Alors, pour vous donner un exemple, en Guadeloupe où il y a 80% d'humidité, ce générateur produit 30 litres d'eau par jour. Oui, oui, j'insiste, par jour. Donc moi, avec 50%, j'avais un peu moins les derniers jours, j'ai dû faire une quinzaine de litres par jour. On a même dû arrêter la machine parce que euh, c'était trop donc euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez ensuite stocker l'eau le, donc dans des containers hein, comme vous voulez et puis quand vous en aurez besoin vous pourrez remettre encore ou repasser l'eau dans votre générateur c'est possible hein, que ce soit encore refiltré et donc repurifié voilà donc comme ça vous pouvez vraiment faire des, des stocks d'eau donc c'est génial ça fonctionne extrêmement bien ça consomme pas beaucoup d'électricité, hein. c'est à peu près 300 watts, hein, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, vous pourrez demander euh, à la personne qui, euh, qui, qui s'occupe de commercialiser le générateur. Le prix est très raisonnable, vous regarderez vous-même. Hein. Enfin, pour l'investissement, moi, je trouve que ça vaut le coup vraiment d'investir. Vous avez ici, alors je vous montre un petit peu, vous voyez, 50%, ça c'est le, le taux d'humidité. Et puis, vous avez ici deux réservoirs, alors en tout, vous avez 16 litres. Donc, et quand les réservoirs sont pleins, eh bien la machine s'arrête automatiquement et vous videz votre réservoir. Et puis euh, donc vous, vous mettez ça dans, dans, dans ce que vous voulez, hein, dans les bouteilles, ou euh, vous les réservez, ou vous les buvez, enfin faites ce que vous voulez. Et après, hop, vous remettez le réservoir et ça redémarre. Donc il euh, y a très peu d'entretien, il faut juste nettoyer euh, de temps en temps la poussière euh, au niveau des réservoirs. Sinon, il n'y a rien. Au niveau des filtres. Euh, ça dépend lesquels, il y en a certains il faut les changer tous les 6 mois et d'autres jusqu'à 2 ans donc c'est vraiment euh, euh, vraiment pas contraignant on va dire, le prix est quand même pas énorme donc moi j'arrête les et tout ce qui est, vous savez, euh, les filtres dans les... Euh, comment on appelle ça <rire> ah je m'en rappelle plus les espèces de, de euh, voilà, chercher le mot, les carafes vous savez les carafes filtrantes. donc ça j'arrête parce qu'il faut changer les filtres euh, assez régulièrement et puis vous avez toujours en fait de l'eau du robinet dedans donc euh, bon donc là il n'y a plus d'eau du robinet c'est fini vous, vous n'avez plus besoin de transporter des packs euh, d'eau que ce soit en verre ou en plastique d'ailleurs hein. là bah, vous avez votre eau qui est pure qui est parfaite et en plus euh, euh, bah, vous avez besoin que de brancher la machine c'est tout et ça marche voilà donc vous avez une autonomie en eau. Et ça c'est vraiment quelque chose extrêmement important, j'insiste. Donc voilà, j'avais dit à la personne qui, qui commercialise l'appareil que je ferai une vidéo pour vous faire connaître justement ce générateur. Parce qu'il faut s'entraider et parce que je pense vraiment vraiment que c'est quelque chose qu'il faut faire connaître, qui va vraiment, à mon sens vous soulagez du gros problème de l'autonomie en eau. Voilà. Je vais vous faire une démonstration. Voilà. Alors là, j'ai mon assistant, n'est-ce pas C'est mon mari. Hein. Il va vous montrer. Voilà. Donc, il appuie sur le petit bouton. Donc, on a été chercher... Euh, comment on appelle ça en français déjà Je ne sais plus. Euh, comment on appelle ça Une espèce de pot, vous savez, graduée. En allemand c'est bécher, mais en français je sais plus. Enfin bref. Et on va voir. Alors on va pas évidemment vider le générateur, mais voilà, je vous montre. Vous voyez, donc là on est à combien Un litre. Voilà, un litre d'eau. Voilà. Et on va, on va s'en servir. On va aller boire. Donc je voulais vraiment vous montrer ça. Donc ben, j'ai posté ça, euh, si vous avez des questions je pense que vous pourrez vous adresser directement à la personne spécialiste, hein. j'ai essayé de, de, de, euh, de donner des informations les, les plus importantes. Euh, moi je suis ravie, je suis très très contente, euh, on a déjà fait des packs d'eau en, en réserve, euh, donc on va pouvoir s'en servir pour boire, pour euh, cuisiner, pour la machine à café et puis même pour, euh, pour arroser les plantes, enfin... Euh, fait ce que vous hein. <rire> faites ce que vous voulez avec, pardon, et euh, donc voilà, Et ah oui, alors plus important aussi c'est que le, la personne qui commercialise les, les générateurs qui s'appelle Christophe euh, enfin, on va faire un code promo, voilà, pour euh, vous donner 5%, donc il faudra rentrer le code MADI, m a -D -I, quand vous passerez commande, et la dernière chose qu'il faut savoir aussi, c'est le délai de livraison, alors ça peut mettre entre 2 et 3 mois, c'est encore assez lent, assez long c'est vrai donc n'attendez pas trop parce que je crois que vraiment les problèmes vont s'accentuer au niveau de la france et au niveau de l'europe si vous voulez avoir une livraison plus rapide il y a un surcoût parce que à ce moment là votre générateur arrivera par avion voilà donc c'est vraiment à vous de voir mais euh, c'est génial voilà <rire> c'est tout ce que j'ai à dire parce que l'air on en a pour l'instant on en a en quantité ça ne coûte rien alors que moi, je sais très bien que les, les, tout ce qui est pack d'eau, ça va augmenter de prix. Euh, L'eau du robinet, ça va augmenter de prix. Et en plus, on ne sait pas ce qu'on boit. Alors que là, encore une fois, vous avez une eau parfaite. Voilà, bah écoutez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.